tout le monde, bienvenue à Weedman, regardons maintenant l'évolution de ma grow avec euh, mes deux lumières Vipar Spectra. Le modèle P2000 ici qui est pas encore allumé et la lumière ici XS2000 qui est présentement allumée. Pourquoi deux lumières? Parce qu'on est dans une grande tente, on est dans une tente là, euh, 4 pieds par 4 pieds et ces lumières-là sont parfaites pour la moitié de cette grandeur-là, là, des 2 pieds par 4 pieds en floraison. Donc, euh, si vous avez une tente 2 pieds par 4 pieds, ce sont des lumières parfaites qui vont vous donner euh, un excellent euh, produit fini. En espérant que vous ayez de bonnes génétiques, mais ce sont de très bonnes lumières pour des 2 pieds par 4 pieds. Donc, deux lumières, on y va avec 4 pieds par 4 pieds. Plusieurs personnes voudraient avoir euh, la vidéo Man dans Aquaman 3. Écoutez, peut-être un jour, on a déjà fait la version euh, Winman Aquaman 1. Ensuite, euh, la semaine dernière, Aquaman 2. Là, présentement, euh, ça sera pas Aquaman 3, ça va être. Winman passe à autre chose. Écoutez, les fameux GMO Animal Cookies, le jeune des arrosés, inquiétez-vous pas. Si y a un Winman Aquaman 3, il y en aura un. OK? Le doji numéro 1, on le connaît. Ça a bien été. Première graine de cannabis qui a poppé, Commence à pousser, commence à prendre de l'ampleur. Après ça, il était avec le GMO Anima Cookie. C'est seulement le numéro 3 qui a survécu. Les autres, je leur ai arraché la tête. Écoutez, je sais pas quest ce qui se passe. La coquille était sur leur tête. Euh, la graine de cannabis, je ne l'avais pas plantée assez profondément. Donc, la coquille n'a pas pu s'enlever par elle-même avec le frottement de la terre. Il aurait fallu que je fasse des petits push-push, que j'envoie je, de l'eau un petit peu sur la coquille, sur la tête, pour ramollir un peu la coquille, pour aider la plante à, à s'en départir. Là, c'est quoi ça, ces deux plans-là Ben écoutez, c'est des clones. C'est des clones euh, qu'on ne connaît pas ici chez Winman. Pink Kush numéro 4 de Barney's Farm. Glouky numéro 4 de Barney's Farm. Donc, ça va être ça. Ça va être ça, ma grow. 4 euh, plants qui sont dans des différents stades 1 euh, un, un, un, qui vient juste de popper, Un qui avait à peu près 2-3 euh, deux, deux, semaines et puis 2 clones là, qui, qui aussitôt que je vais les transporter ils vont grandir pas à peu près donc ça va être un petit peu difficile à gérer cette grow là 4 euh, plants dans une 4x4 euh, mais ce qui va être difficile, c'est vraiment là euh, le GMO, Cookie, un Cookie numéro 3. Il va falloir qu'il suive. Il va falloir qu'il suive la cadence. Euh, J'espère qu'il va avoir de la place d'entente pour lui. Ben oui, ben oui, il va avoir de la place. Mais faut faut falloir qu'il prenne de l'espace. Et puis euh, il y a un gros gros deux semaines de retard là sur les deux, sur les trois autres plans là. Comme euh, je vous dis, les clones. Ils vont peut-être exploser, là. ils ont quand même un peu de racines. J'ai dit, ils ont quand même un peu de racines. Mais voyons, regardez ici. Bon, on la voit ici. Lui, il commence à avoir de la racine. Il y a Glouki numéro 4. Il y a plus de racines. Il y en a-tu? -il? Ici, il y en a. On le voit. et hey boy! C'est vraiment la caméra. Ok, on le voit. Il n'y a pas beaucoup, par exemple, le premier gauche numéro 4. Donc, on regarde ça aller. Donc, s'il n'y pas beaucoup de racines, peut-être que le GMO Animal Cookie va avoir le temps là un petit morceau de racine sinon là il n'y a pas grand chose comme racine encore naturellement puis le doji le doji c'est lui qui n'a le plus donc c'est lui qui va vraiment euh, pousser le plus je pensais que mes deux euh, clones avaient beaucoup de racines mais ils viennent juste d'en avoir donc euh, on va regarder ça aller Pink Kush numéro 4, très excité. Euh, je connais ce produit. Je suis en train d'en faire fleurir un dans une autre tente. Et puis je pense que je vais l'aimer. Ça goûte un peu comme le. Écoutez, écoutez, on est loin de la dixième semaine, de la neuvième semaine de floraison. Mais c'est un peu comme le Skyway couche de Indie. Donc on est loin du Pink Kush de San Rafael. Mais peut-être un jour, on va le trouver. Donc, euh, on regarde l'évolution maintenant. Là, on sait où -ce on s'en va. On sait où -ce on ce qu'on s'en va. On sait c'est quoi nos quatre plans. Le Doji numéro 1. Le GMO Animal Cookie numéro 3. Pink Kush numéro 4. Glouki numéro 4. Glouki, c'est quoi? C'est du Gorilla Glue numéro 4 mélangé en Tin Mint Girl Scout Cookies. Et puis, je sais pas quoi qu'il goûte, je sais pas quoi qu'il sent. Numéro 4, euh, comme je vous dis, euh, le Kush 4 et le Glouki 4 sont en début de floraison dans une autre tente. Et puis, euh, le Glouki 4, comme je vous dis, c'est encore la verdure. Ils sont en début de floraison. Euh, pinkouche numéro 4, mettons, euh, j'ai plus d'espoir. On donne un pouce à la vidéo, on écrit un commentaire. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!